Du bist nicht nackt geboren. Seit der ersten Sekunde trägst du einen Namen, eine Sozialschicht, ein Glaubenssystem. Seit der Anfang trägst du die Art deiner Eltern. That's something important to tell everyone. In Deutschland muss keiner in der Straße schlafen. Fick dich. wie You are the sexiest ones. Fuck you. Ah non, vegan ganser trot est train. Wat faire foutre? La base. Du meinst, ich überreagiere? That fuck you is uncalled no. call for? Dein Standpunkt ist nur ein Mangel an Information. Oder an Gehirnkapazität. Feldfrieden in fünf Wörter. Stop being assaults in trouble. Passifacit. La majorité d'entre nous ont appris depuis l'enfance à être et considère ça normal. Fünf jahre dürfen wir entschieden, wer uns weiter verarschen darf. Das ist kein acceptable System. Es Demokratie zu nennen, bringt der Typ, der im Winter und am Schnee schläft, nicht viel. Ceci est ta seule chance, tu ne comprendras pas, tant que tu ne remettras pas en question ton identité. Normal, you will never understand your luck until you give it away. Faut arrêter la contention intellectuelle. Tant que des gens crèvent de faim, tant que des gens crèvent de froid. Les petits luxe au quotidien sont couverts de sang. I got one more thing. Pour les braves gens, pour ceux qui crachent sur les abstentionnistes, pour ceux qui disent non, la violence n'est jamais justifiée. Bonsoir Nathalie et bonsoir à tous. Bienvenue pour ce débat de l'entre-deux-tours. Pendant deux heures, nous évoquerons l'économie, le terrorisme, l'éducation et l'Europe. Économie, terrorisme, économie, terrorisme, économie, terrorisme. Europe, education, Europe, éducation, Europe, education, Europe, education. Ne te m'éprends pas, ceci est un message pacifiste. Il y a deux différences entre ma violence et la violence structurée. Première, une différence de dogrés. Quand tu dis « Vive la patrie », des gens se noient en Méditerranée. Quand je dis « Va te faire foutre », seule la diplomatie meurt. Seconde, une différence de nature. La violence repose sur une violence plus grande et préexistante. La violence structurelle repose sur l'existence d'individus. Si tu arrêtes de raciste, j'arrête de t'emmerder. Mais un black ne peut pas arrêter d'être black. Un homme ne peut pas arrêter le film, t'as compris l'idée. Aujourd'hui encore, tu n'es pas nu. Chaque expérience que tu as vécue habite ton être. Je n'ai pas dit tes expériences conscientes. Chacune de tes expériences est une pièce de qui tu es. Or, tu as vécu toute ta vie au sein de sociétés bourrées de normes, de règles tacites, de tabous. Nous sommes tous imprégnés de cette crasse. Le plus critique des penseurs ne peut pas lutter contre le déluge de merde qui nous tombe dessus. Essaye donc ne serait-ce que de compter le nombre de publicités auxquelles tu es exposé chaque jour. Et ce sont eux les vrais responsables. Les publicitaires, les médias, les riches et autres puissants. Clair. Chez certains, la société tisse des poches disproportionnées et un besoin irrésistible de les remplir. Qu'est-ce que tu veux aller faire chier avec des problèmes de minorité, et de morale N'importe quel éleveur te dira. On ne fait pas d'omelettes sans casser de poussins. On a tous les poches plus grosses que quelqu'un. Et on se sent tous justifiés dans le besoin de les remplir. Et on est tous responsables à hauteur de la taille de nos poches. Pas proportionnel, quelque chose de complexe. Ce sont tous les vrais responsables et ils ont aussi les moyens d'arrêter le Schwarzenegger. Qu'ils ne le fassent pas est un crime contre l'humanité, en bande organisée. Mais le fait est, ils ne le font pas. Alors, contre tout sens de justice, c'est à toi que je demande de l'aide. Rejoins-moi, t'écoute ta poche et soulage un peu le poids du monde. C'est injuste et ta pierre seule ne comptera pas beaucoup dans la balance anyways. Mais quelqu'un doit commencer et j'ai infiniment plus foi en toi qu'en les à le même si en moyenne tu ne vas pas tourner vegan et arrêter de voter overnight, c'est toujours plus réaliste d'espérer ça qu'un coup de pouce invisible d'Adam Smith. Ja, mein Stern. Immerhin habe ich yeah. einen Plan und ein verfahren. J'ai une expérience de pensée pour toi. Imagine-toi en dictateur mondial omnipotent et bénévolant. Tu contrôles entre autres l'ensemble des moyens de production et l'ensemble des ressources. Tu peux prendre des décisions unilatéralement et elles seront suivies. Combien de temps penses-tu qu'il te faut pour éradiquer la misère, sauver ce qu'il reste du climat et organiser un système politique décent pour l'ensemble du vivant pour ton départ à la retraite Cette expérience de pensée est sans fin. C'est un bac à sable pour tester son monde idéal. Tu peux y tester n'importe quelle mesure draconienne et rêver de ce que l'humanité pourrait accomplir de son potentiel. Les résultats de cette expérience peuvent servir de repère pour mesurer à quel point ce que nous avons est pathétique. Nous sommes des animaux intelligents. Nous avons d'innombrables outils à notre disposition. La distance entre ce que nous pourrions et ce que nous faisons est le plus gros gâchis jamais vu. Nous sommes des animaux. Plutôt que d'apprendre ce que cela signifie pour nous, on apprend à l'ignorer. Cela nous rend vulnérables aux quelques parasites extrêmement bien rémunérés qui utilisent notre condition animale contre nous, à notre insu. Je suis un animal. Seulement si je sais que je mors par instinct, je peux m'en empêcher. Déconstruis et enterre ton nom. Notre seul salut est de renaître en animal. Vraiment nous.